Chanter le matin, est-ce un problème Est-ce une réelle difficulté Peut-on chanter le matin Est-ce contre-indiqué On va en parler tout de suite. Juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi chaque semaine les trois nouvelles vidéos qui sortent. Ce sont des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors, clique juste ici. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune de ces vidéos gratuites. Tu rejoindras ainsi les plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent cette chaîne YouTube. Alors, est-ce un problème de chanter le matin Eh bien, Je veux dire, pas du tout, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a quelques petites choses à mettre en place que je vais t'expliquer. Pour te t'expliquer une petite anecdote, euh, moi, je, je, je, je travaille depuis deux ans avec un chanteur. On se voit le samedi matin à 9h du matin. Alors, le samedi matin à 9h, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On chante du rock. Eh oui, on chante du rock, on chante du, on chante du Led Zeppelin, on chante du Trust, Voilà des choses comme ça qui te mettent en route dès le matin et on peut tout à fait le faire à condition d'effectuer quelques petits gestes de réveil et de remise en route vocale. Donc, je vais t'expliquer bien sûr ce qu'on peut faire et après, tu vas me dire oui, mais Antoine, euh, on n'a pas tellement d'occasion de devoir chanter le matin. Eh bien, détrompe-toi! Si tu fais un stage par exemple, un stage ça se déroule toute la journée et dès le matin tu vas te mettre à chanter. Si tu fais des émissions de radio, euh, il, est, il est très courant que les émissions de radio soient enregistrées assez tôt le matin, surtout si tu passes en direct dans une matinale par exemple. Euh, C'est pareil, tu peux aussi euh, euh, chanter dans une chorale. Et euh, les chorales, très souvent, euh, répètent le matin. Et ne serait-ce que si tu chantes dans les offices religieux le dimanche matin, eh bien voilà, euh, à 10h le matin, il faut que tu sois prêt à chanter. Donc il faut absolument que tu puisses t'habituer à, à pouvoir chanter le, le matin et ne pas devoir attendre le soir comme certaines personnes le font en disant oui mais j'attends que ma voix se réchauffe parce que le matin, je n'arrive pas à chanter. Donc on va voir tout de suite comment on peut mettre en place une voix du matin. Alors, juste avant de démarrer avec les conseils et les exercices que je vais te montrer, euh, tu peux tout à fait partager cette vidéo à tes amis. Voilà, si tu chantes dans une chorale et que tu as des amis qui disent « Oh là là, dur dur » le dimanche matin de, de chanter à la messe par exemple, eh bien, partage-leur cette vidéo, tu leur rendras service au passage. Alors, une des premières choses que l'on peut faire le matin, ça va être de, de, de nettoyer un petit peu les cordes vocales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, tout simplement, la nuit, lorsque tu dors, tu es allongé normalement, et euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir du mucus qui va venir s'accumuler sur tes cordes vocales. Alors, ce mucus, il a une fonction, il est là pour les, pour les protéger, pour les aider à se réparer, pour les hydrater et, euh, et simplement, ce mucus qui sera en excès sur tes cordes vocales, il va les alourdir un peu. Et Du coup, le matin, tu vas avoir cette voix un petit peu pâteuse, cette voix un petit peu rauque euh, qui, qui s'éclaircit ensuite dans la journée, mais tout simplement parce que voilà, il y a un petit excès de mucus sur les cordes vocales. Alors, plutôt que de se racler la gorge violemment en faisant un <rire> ce qui n'est pas bon du tout pour les cordes vocales. Moi, ce que je te propose, c'est de faire des inhalations. C'est tout simple, tu n'as pas besoin de machine. Tu mets tout simplement de l'eau chaude dans un bol. Alors, attention de ne pas te brûler, il faut que tu attends que ça refroidisse un petit peu. Mais il te suffit d'absorber la vapeur d'eau par la bouche. Donc, tu vas aspirer comme ça. Alors, tu n'as pas besoin de te mettre de drap ou quoi que ce soit. Hein tu te mets simplement au-dessus de ta tasse ou au-dessus de ton bol et tu vas comme ça, inhaler euh, la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau, elle va venir se déposer en fait sur tes cordes vocales et ça va liquéfier un petit peu le, le mucus qui va du coup s'évacuer dans euh, tes premières prises de parole. Donc ça, c'est une technique vraiment à faire le matin pour te mettre euh, en route, pour, euh, pour mettre en route tes cordes vocales et bien les libérer de l'excès de mucus. Alors le matin, qu'est-ce qui se passe aussi C'est que le corps est tout simplement engourdi puisque tu as été au repos euh, pendant 7-8 heures pendant ton sommeil. et euh, Le matin, il va falloir remettre un petit peu le corps en route. Alors, tu sais que quand tu chantes l'instrument, c'est toi. Tu as besoin du corps pour t'assister dans la génération de ton son. et Si ton corps est encore un petit peu tout euh, endolori, un petit peu tout courbaturé, mal réveillé, eh bien, tu risques d'avoir des petites tensions qui vont se créer et ça ne va pas t'aider à chanter. Alors du coup, ce que je te propose pour ça, c'est de faire des petits étirements. Alors après, chacun peut avoir ses petites routines. Hein. Si tu fais du yoga, tu connais certainement des étirements. Si tu fais du stretching, tu connais très certainement des étirements. Mais moi, ce que je te propose, ça va être de commencer par, comme ça, toi, rouler les épaules dans un sens. Puis dans l'autre, et tu feras ça debout, hein, ce sera plus confortable. Et prends bien garde, une fois que tu as terminé de travailler avec une épaule, de bien la laisser relâcher et ensuite de travailler avec l'autre épaule, d'accord De manière à ne pas te crisper comme ça. Euh, donc, tu fais ça voilà, dans un sens, dans l'autre, ça va déjà bien relâcher les épaules. Euh, tu peux aussi plier un petit peu tes genoux, faire des enroulés. Redéplier la colonne vertébrale, t'étirer doucement. Euh, là, je te laisse utiliser tes, tes petites techniques que tu as l'habitude de faire si tu fais déjà du sport. Et voilà, c'est important de remettre en route le corps parce que sinon, euh, ton corps ne se mettra pas au service de ta voix et tes cordes vocales seront obligées de compenser euh, le manque d'assistance et c'est là qu'on va se retrouver avec des petits forçages. Donc, le matin, remets bien en route le corps. Ce qu'on va remettre en route également, ce sont les articulateurs, alors principalement la mâchoire et la langue. Et pour ça, on a deux petits exercices dont on a déjà parlé. Pour remettre en route la mâchoire, tu vas tout simplement mâcher comme ça, comme si tu étais un ruminant, comme si tu étais une vache, toi qui, qui mâche sa nourriture. Mais ça, ça va te permettre de bien détendre ta mâchoire et de bien vérifier que tu as une bonne mobilité au niveau de la mâchoire. Ce qui peut se passer la nuit, c'est que tu peux euh, grincer des dents, par exemple. Il y a des personnes qui accumulent pas mal de tension dans la mâchoire pendant la nuit. Et du coup, bah, c'est une bonne idée de bien mâcher pour bien libérer la, massa, la, la mâchoire. Et du coup, ton son sortira beaucoup plus librement. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire également, ça va être de d'échauffer ou d'étirer un petit peu la langue. Et pour ça tu vas t'amuser à te nettoyer les dents avec la langue. C'est comme l'expression, tu sais, tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et bien ça c'est ce que tu vas faire. Tu vas tourner la langue cette fois dans ta bouche avant de chanter. En fait, on va faire ça pendant à peu près une minute. Puis, tu pourras changer de sens également. Voilà, on a bien à l'intérieur, sur les côtés. Et ta langue va ainsi se contorsionner dans tous les sens et ça va réveiller tous les muscles de la langue et ils sont très nombreux. Ta langue, elle est très importante parce qu'elle participe à l'articulation d'une part, mais elle, elle participe aussi au façonnage de ton son et à l'optimisation de, des résonances et des vibrations. Euh, la langue, elle participe à ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait euh, hydrater nos cordes vocales par euh, des inhalations, on a vu qu'on pouvait... Euh, réveiller euh, le corps par quelques petits gestes d'assouplissement. On va réveiller aussi un petit peu, libérer la mâchoire, réveiller la langue et ensuite tu pourras réaliser euh, des premières vocalises. Pour ça, je t'invite à fouiller sur cette chaîne YouTube. Il y a vraiment plein d'exercices, hein. il y a plus d'une centaine euh, d'exercices vidéo sur cette chaîne que tu peux te procurer complètement euh, gratuitement. Donc, n'hésite pas à aller fouiller euh, dans les playlists et là, enchaîne eh une ou deux euh, une ou deux vocalises pour te mettre en route et puis ben ensuite tu pourras commencer ta, ta séance de chant. Tu seras dans de bonnes dispositions. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et en guise de cadeau, je te propose de t'offrir des cours de chant. Alors, ce sont des vidéos que j'ai tournées comme celle-ci, mais cette fois-ci avec mon piano pour mettre en place justement les bases de la respiration, des petits exercices que tu peux faire le matin pour remettre en route ton corps et sa fonction respiratoire. Pour cela, rien de plus simple, clique dans le lien qui est dans la description. Je t'offre ces vidéos pendant 30 jours. C'est gratuit, c'est mon petit coup de pouce pour, pour t'aider à bien démarrer. Et clique aussi sur le côté, euh, sur la vignette. Il te suffit de laisser uniquement euh, ton prénom et ton adresse mail et tu recevras ces vidéos directement chez toi dans ta boîte aux lettres électronique. Je te dis à très bientôt. Voilà, applique bien ce que je t'ai conseillé aujourd'hui si tu veux chanter dès le matin. Prends bien soin de ta voix. Ciao